Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne le Tarot des 5 Soleils. Eh bien, nous allons voir là une vidéo ouh, qui n'a pas été facile pour moi du tout à tourner parce que ça doit être peut-être ma dixième reprise. Tellement que c'est foisonnant, il a fallu à chaque fois que je rétrécisse le champ. Alors, donc j'espère que celle-là, c'est la bonne. Hein, et puis que j'arriverai, disons, à l'aide de mes notes pour ne pas, disons, euh, euh, trop m'éloigner du sujet. Euh, voilà, pour euh, <rire> être vraiment concise et cibler juste, sans m'égarer, sans m'égarer. Alors, ben, j'espère que vous allez très, très bien. On est aujourd'hui, donc, euh, à le 16 décembre mm -hmm, 2018. Ah, ça y est. Eh bien, je vous souhaite euh, à tous, hein, à toutes, d'excellentes fêtes, hein, j'espère que vous allez trouver vraiment euh, la paix, l'amour hein, et la lumière hein, donc euh, dans cette euh, nouvelle année hein, 2019 donc, hein. mais avant donc de revenir sur euh, cette vidéo j'avais envie de vous donner ce petit message euh, disons quand même agréable parce que là on va voir quelque chose de dur et de magnifique à la fois, Ouah allez on y va alors, on commence par la maison de Dieu, ici. Voyez-vous, eh c'est la carte de la justice. Hein on voit qu'il y a effectivement une, une plume, hein une plume ici, paf, qui décapite la couronne. Euh, il y a des bonhommes qui tombent, vous voyez, et il y a également euh, des, euh, des ronds qui descendent. Ben oui, tous ces petits ronds-là qui descendent, ben c'est des sous! <rire> c'est des sous! Alors, est-ce que ça veut dire, disons, que c'est la cagnotte de l'euro, là, qui pète, hein, et qui nous fait découvrir vraiment toutes les malversations qui sont derrière? Parce que ça, c'est une carte de justice quand même, hein. Maison Dieu! La maison Dieu, vous vous rendez compte? Alors, là, je voudrais vous renvoyer à une vidéo qui, c'est, je crois, la faillite de l'euro. Je vous donnerai donc euh, le lien, où je vous avais euh, dit que Nostradamus avait l'habitude d'encoder également, disons, euh, euh, certaines, euh, ch certains chiffres romains à l'intérieur, disons, de ses titres. Et là, on avait vu qu'effectivement, la carte Le Jugement nous renvoyait, ou l'amoureux, disons, se renvoyait la balle, sachant que naturellement, euh, L'amoureux correspond au signe du taureau. Le taureau, disons, évoquant, évoquant naturellement euh, cette bête qui a enlevé euh, l'Europe. Mythologie grecque, donc. Hum, hum. Tiens. Bon, alors, est-ce que ça serait donc le jugement du taureau là, qui serait annoncé Bon, on va voir plus loin, parce que quand même, il faut aller voir. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, là, cette maison-dieuche hum. Eh bien, la Maison Dieu, on va reprendre, disons, les lettres qui sont euh, écrites dans le titre. La Maison Dieu. Alors, j'ai j'écris ici, naturellement, les fameuses lettres qui interviennent, euh, qui peuvent être décodées en chiffres. Alors, on a 1000, on a 500, on a 50 avec le L, et puis la dernière, naturellement, avec un V, parce qu'on voit qu'effectivement, la Maison Dieu, Dieu, à la fin, c'est écrit avec un V, donc qui nous fait coucou, attention, là, je suis en train de coder, euh, donc, le titre. Donc, le V correspond à 5. Si j'additionne, donc, les nombres qui euh, sont euh, inscrits, là, ça me donne 1555. 1555. Eh bien, écoutez, mes amis, c'est une époque, c'est la date où Nostradamus est arrivé à Lyon. Il a imprimé donc ses almanachs. C'était aussi une époque de peste. Vous voyez, chien, de peste. Et donc, la carte donc, du Capricorne, qui est, qui est portée par cette, la maison de Dieu, correspond à l'Apocalypse. Ou tout simplement au grand dévoilement, sachant que euh, il est temps de voir vraiment les choses réellement. Ce qui se cache dessous, c'est l'apocalypse, c'est le dévoilement. Donc, hein, voyez. Alors, il hein, y a la couronne qui pète là. Hein, donc là, il y a une chose aussi euh, qui je vais vous dire simplement, là, avant d'aller plus loin, que 1555 peut être converti en 1999. Ça, c'est un truc de Nostradamus, c'est connu, où le 5, il pouvait le permuter en 9, tout simplement. Donc là, il nous renvoie également, disons, à une époque euh, future par rapport à lui, disons, qui se passera en 1999. Ah. Eh bien, écoutez, voilà ce qui s'est passé en 1999, alors que tout le monde dit, que c'est rien passé du tout. Eh ben si, il y a eu l'inauguration donc du Parlement européen. Donc, c'est la mise euh, également, disons, en service euh, du, de l'euro. L'euro, naturellement, c'est une valeur de sous euh, européen. Hein, tout simplement, comme le dollar, c'est américain. Mais avant, disons, il y avait un terme général euh, pour, euh, général, je ne sais plus, euh, non, général, euh, pour, euh, disons, euh, désigner euh, l'argent, c'était également euh, couronne. Hein Donc là, on voit que la couronne, elle pète et il y a toute la cagnotte qui s'en va, qui explose comme ça. Ha ha, ha, ha, ha. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu également en 1955, sachant que le 5 peut être permuté en 9, donc on nous parle toujours de la même époque, et là on s'aperçoit que c'est cohérent, Eh bien euh, le drapeau européen euh, bleu nuit, donc avec les étoiles, a été adopté. Donc ça a été, euh, on a adopté ce drapeau, hmm? d'accord euh, Donc on, là on parle toujours, toujours de la même chose, il y a un fil conducteur. Concernant la, poste, la peste... Il y a Monsanto, <rire> ben, il y a Monsanto qui est arrivé, hein, avec tout, euh, tous ses pesticides, lui aussi, hein, machin OGM, etc., etc. Hein. Voilà. Et il y a eu encore hein, quelque chose, disons, de très très fort en France, hein, vous avez qu'à taper, ça vous allez le trouver, Eh bien c'était la, la grande tempête, il y a eu, on a ça la tempête du siècle voilà, alors, là, maintenant, euh, je vous mets, disons, euh, je vous montre à nouveau euh, la fameuse Maison-Dieu. La Maison-Dieu euh, euh, porte donc le, le, les nombres du Capricorne, c'est la 16e carte. Et souvent, je vous ai dit, ça. c'est en relation avec la Révolution française, la prise de la Bastille, Louis XVI, la, enfin, tout ce que vous voulez, donc, là, hein et naturellement, tous ces événements sont à, à, à, à comprendre pour notre époque actuelle, sinon il ne l'aurait pas fait, hein. il n'aurait pas encodé ça de cette façon. Et là, il y a 70, parce que, bon, bah, ça, comme le poids, disons, les, chaque carte porte au moins, au moins, hein, je vous dis tout de suite, au moins deux nombres. Et donc, euh, euh, eh bien, 70, ça correspond, disons, à l'ensemble des nations, c'est-à-dire le côté, disons, euh, rassemblement, disons, de plusieurs nations. Alors, on l'a, là, hein, le, donc le fameux bâtiment européen, effectivement. Voilà, alors, <rire> vous voyez, mais là, dans, ces, dans ce, ce côté-là, donc, il se, il se casse, il se casse la figure, euh, naturellement on y reviendra plus tard ça parce que je vais vous montrer ça ça représente également euh, la, la tour de Babel euh, voilà hein, euh, c'est les cinq qui symbolisent donc toutes les nations du monde mes amis je veux pas griller les étapes hein, pour pas recommencer la vidéo voilà alors ensuite on, on va parler du symbole de l'Europe alors là, euh, l'Europe, comme je vous ai disais, c'est le fameux, disons, euh, taureau hein, qui enlève euh, l'Europe. Et bien, quelque part, euh, part ben, c'est un petit peu, disons, euh, particulier, ça. Parce que normalement, euh, quand même symboliser l'Europe comme ça, disons, par un kidnapping, euh, même voir, il euh, y en a qui annoncent même un viol, ils vont à ce point-là, vous voyez hein, euh, c'est un petit peu une symbolique euh, qui est un petit peu euh, particulière, bestiale. Euh, il y a un côté, disons, également de luxure. Enfin, vraiment, c'est des, euh, des symboles qui sont vraiment particuliers. là. Hein, vous êtes d'accord avec moi. Alors, euh, naturellement, je reviendrai sur euh, Jupiter et pourquoi ils ont pris, disons, euh, ce, ce symbole-là. Sachant que Jupiter symbolise la planète. Hein, donc de la justice, de l'intégrité, de la droiture, de la bienveillance, de la croissance, de la civilisation. Et que donc la, pla la planète d'Abraham, homme de bonté, père des nations, a pour, disons, à cette planète-là, donc est influencée, enfin, si on veut, vous voyez, il a une connotation avec cette planète-là. Alors ça a été pris, ça a été détourné, euh, tout d'un coup on s'en est servi euh, de façon à pouvoir récupérer et brandir de tous les côtés pouvoir jupitérien, pouvoir jupitérien, pouvoir jupitérien, on entend l'autre hein, voilà. sachant qu'en définitive c'est l'Europe, l'enlèvement le, le, de l'Europe, disons le kidnapping et tout, qui, qui, qui est quand même derrière, c'est quand même assez horrible. Mais quelque part, c'est ce que je vous ai dit à chaque fois, il y a l'usurpation d'un symbole, d'un beau symbole, pour le prendre, l'approprier, le, le, le, le, et, et, et vraiment le salir, le salir, et le salir au maximum. Comme ça, les gens, ils en ont la nausée quand ils entendent quelque chose comme ça. Oh Jupiter, Jupitérien, on ne veut plus en entendre parler. Vous voyez un peu l'art de dissimuler les choses de façon à ce que vous vous appreniez pas vraiment la, la réalité et la lumière, disons, de ces messages. Naturellement, il faut comprendre que ce sont des messages et qu'on se sert naturellement de tas de choses et tout pour pouvoir délivrer un message à travers des nombres, à travers des lettres, à travers, disons, des symboles, à travers tout ce qu'on veut, de façon à ce qu'on puisse capter quelque chose. Moi, je vous donne le reste, donc. D'accord Alors, maintenant, c'est en rapport naturellement avec Jupiter. On est d'accord Puisque Jupiter, à l'heure actuelle, est en, dans la maison du Sagittaire. Mes amis, ça veut dire qu'il est temps. Voilà, tout simplement, en 2018... Jupiter rentre dans la maison du Sagittaire, elle va remettre de l'ordre. Alors, euh, le pouvoir jupitérien de cacaille, il va s'effondrer, mes amis, il va s'effondrer, ça va être découvert, qu'il y a une, une manigance derrière, hein, qui nous vient vraiment depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, pour pas dire plus, hein, ou vraiment euh, une poignée d'hommes euh, avec vraiment une décision, une, une, la, la, la cupidité, la, comment on va dire, l'avidité du pouvoir, l'avidité de l'argent passe au-dessus, disons, du bien-être de l'humanité. C'est-à-dire que là, il, non seulement c'est même pas une question de, de piquer de l'argent, on, on, on, on détruit quelque part, disons, euh, des vies en humiliant les personnes. Ce qui font qu'elles ont une mauvaise image d'elles, quand on a une mauvaise image de soi parce qu'on n'y arrive pas, eh ben bien évidemment, euh, quand on n'a pas d'argent et puis qu'on dit non à notre gosse et tout parce qu'on peut pas, eh, on se sent pas bien, hein, euh, quand on peut pas être toute jolie parce qu'il y a ceci, cela qui se passe, parce qu'on est fatigué tout simplement, même si on est belle. On est, les mamans, elles sont fatiguées, elles n'en peuvent plus, bien, bien souvent elles ont trois boulots et tout. Hein euh, c'est pas possible en plus de ça, on les humilie par des tas de choses, même par la nourriture. Parce que je vous, dis, je vous parle de la peste là, donc c'est la peste, elle est partout. Il faut comprendre, elle est partout. Il s'est introduit partout. Alors, la lunette elle veut bien euh, mettre alors les légumes, les fruits et tout, mais non d'une pipe, les fruits et les légumes. Mais ça coûte une tonne. Ça coûte une tonne. Et, alors, euh, c'est vraiment disons de la provocation, c'est un jeu malsain. C'est une mauvaise, c'est vraiment quelque chose de très malsain. C'est diabolique, hein tout simplement. Hein Bien, maintenant je continue donc avec la bouffe. <rire> Mais après, je reviendrai là-dessus. Hein. Vous allez avec euh, donc le fameux diable. Là, j'ai marqué le diable euh, avec euh, 666. Alors là, je vous ai montré donc. Que, euh, ici c'était 16,70 et je m'en suis expliqué ça ce sont deux cartes jumelles là donc capricorne et sagittaire le sagittaire c'est la 15e carte et son poids boum c'est le 60 maintenant je vais euh, euh, additionner tout simplement parce qu'on est toujours dans les codes là euh, donc euh, 15 ça me fait un 6 d'accord 60 ça me fait un 60 on va dire ça comme ça donc, là, ça me fait déjà 66. Et là, maintenant, euh, j'ai 666. Alors, où est-ce que je suis allée chercher le 600 hum Eh ben le 600, mes amis. Tiens, ben ça, de toute façon, on va l'enlever. Pouf Il y en aura un moins. Le 600, le voilà. Donc, ça, c'est le diable. L, E, D, et puis à la fin, bleu. D'accord Eh bien, on a un 50, du LE, diable. 500, avec le D. Et à nouveau... 50. Eh bien, ça nous fait 600, les amis. Eh bien, on va rajouter tout simplement 600 à 66. Eh bien, ça nous fait 666. Bien, maintenant, il faut que je vous dise ce que c'est que le nombre 600. Là, voilà, je l'ai mis ici. Hein, le fameux 600. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs façons, disons, euh, il y avait plusieurs nombres des fois sur une carte. Hein. Eh bien figurez-vous que la mort, donc on appelle aussi la faucheuse ou tout ce que vous voulez, donc euh, euh, c'est la treizième carte, son poids c'est 40, mais quand elle est à la fin, à la fin, à la fin des temps, d'une expérience ou quoi que ce soit, elle porte également disons le nombre 600, d'accord Et là ça veut dire donc la mort, tout simplement, elle dit « ta ta ta ta petit, moi déjà je te signe la mort ici là ». Moi, je ne te laisserai pas vivre avec cette, euh, cette bêtise. Vous voyez, elle annonce ça. Et qu'est-ce qu'on voit à la faucheuse, au pied de la faucheuse On voit des têtes couronnées. Eh bien, voilà la couronne qui tombe et la tête couronnée qui est ici. D'accord Vous voyez un petit peu comment on peut rebondir C'est de la folie, ça. Et là, maintenant, on va aller voir, donc, le diable. Et je vous avais montré qu'effectivement, le diable, il avait les pieds. <rire> les pieds comme ça sur euh, un globe, monde, d'accord Et là, comment se fait-il que là, il nous montre la photo, mes amis, le dessin donc, du monde, hein, symbolisé donc avec la coupe. Là, ça peut même nous renvoyer, disons, à la coupe du monde, et c'est là que ça s'est déclenché, à mon avis. Voilà, je vous dis franchement. Il euh, y a eu trop de choses, et ça a été la goutte, la fameuse plume, c'est comme une goutte, il y a un élément déclencheur, c'est comme le petit grain de sable qui va enrayer la machine. C'est pas le gros truc, là on parle pas d'un gros truc, on, on parle d'un élément déclencheur qui est minime, oh, et voilà, ça c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et là qu'est-ce qu'on voit, et eh bien qu'est-ce qu'on voit là mes amis eh bien on voit le monde qui est en relation ici avec ce fameux monde qui est diabolique. Et là si on prend le mauvais symbole donc du taureau, parce que naturellement, je vous ai dit, il y a des mauvais symboles et des.. Je vais recommencer. Concernant les symboles, il faut que je recommence. Vous avez deux toubims. Vous en avez un qui sauve la vie. D'accord Et vous avez, ils ont les mêmes diplômes, vous comprenez Les mêmes diplômes, c'est pareil Il s'appelle Toubib, tous les deux. Il y en a un, si, si, il, a, il, il, il sauve la vie, et l'autre il est pourri, même voir, il dissèque les gens, disons, à euh, vif, comme ça. Mais c'est le même, c'est le même diplôme. Ce qui veut dire que le taureau, là, parce que je pourrais parfois vous en parler avec tellement, tellement de lumière, mais là, vu que c'est pris comme c'est pris, il parle, attention, moi je te parle du côté diabolique, hein, du taureau. Là, le taureau, la luxure, le côté, disons, complètement euh, barjoff, hein. barjot. C'est barjot, c'est barjot à tous les niveaux. Et là, à côté, on a le lion. Alors, on peut regarder un petit peu ces deux choses en même temps. Et moi, je me suis dit, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, parce que celle-là, puisqu'il faut regarder à nouveau les chiffres et puis les symboles, je me dis, en, en France, parce que la Coupe du Monde, qui c'est qui l'a gagné? C'est la France, avec les petites poules, la Cocorico quand même Vous voyez <rire> Il faut ouvrir les yeux. Et là, on voit deux bonhommes qui sont là maintenant à nouveau enchaînés à cette coupe. Alors, euh, on peut comprendre... À cette époque là il y a eu un scandale euh, juste l'histoire de Benalla et tout et suite à ça le ministre de l'Intérieur Colomb il a dû partir il est retourné à Lyon et il y en a eu un autre castaner donc qui est venu donc comme ministre de l'Intérieur bien je suis fait remarquer que monsieur castaner que je connais pas mais disons euh, on voit ce qu'il fait et il a une réputation de joueur de poker. Or, pour ceux qui connaissent, tout le monde sait que cette carte représente également, disons, les addictions. Alors, les addictions au jeu, les addictions à l'alcool, les addictions également, disons, à la luxure, les addictions... Une addiction à, à l'argent, une addiction au pouvoir, une addiction... <rire> Vous vous rendez compte un petit peu Donc là, il y a l'espèce d'aller-retour, et on te dit, attends, mais regarde donc les deux villes, puisque Colo, qui était maire de Lyon, lui, il revient après à Lyon. Et alors, moi, je lui dis, mais pourquoi Là, on parle du 21e, 21e siècle, hein, étant donné que cette carte, euh, euh, c'est la 21e, hein, et c'est l'élément feu, l'élément feu, le monde en feu. Hein, sachant qu'il y a le diable qui est à côté vous voyez un petit peu, puis il se renvoie alors moi je vais reprendre naturellement euh, ce, ce taureau puis ce lion là, étant donné que Colomb est revenu à Lyon, il faut comprendre il y en a les retours là quand même Lyon, Paris, Lyon, Paris, Lyon, Paris je vais aller jusqu'au bout donc de mon truc hein. le lion, c'est il porte un chiffre 9 hein. euh, là, le taureau porte un chiffre 6 hein. les deux en même temps mes amis, il n'y a rien à faire, euh, ça fait 69, or 69, c'est le numéro du département, disons, de, du Rhône, donc Lyon, Lyon, hein, d'accord Voilà, Paris c'est 75, Lyon c'est 69, donc là, on se retrouve avec un 69, non mais attendez voir, c'est pas de la folie cette histoire, là, vous voyez, bien Maintenant, je dis, bah comment c'est bien joli, ça, mais enfin, disons, euh, c'est peut-être un petit peu léger, là, il y a un truc encore derrière. et eh ben regardez voir ici, en définitive, euh, bah, évidemment, on nous parle donc de la mondialisation, donc, du 21e siècle avec le monde. C'est le blason, c'est l'écusson, ça, de Lyon. Mes amis, regardez voir ici... Donc, vous avez en haut, donc, de la couronne, euh, le fameux Jupiter, enfin, excusez-moi, l'aigle, qui est le symbole de Jupiter. Là, on nous parle de symbole jupitérien, de pouvoir jupitérien. Là, on fait des allers-retours quand même. Sur le blason, il y a le lion. C'est normal, c'est la ville de Lyon, il n'y a rien de spécial. Hein? Il y a rien de spécial, d'accord. Là, je vais vous montrer également, regardez voir, là, il faut que j'aille jusqu'au bout. Le bas, donc, du blason, hein? regardez voir comment il est. Il a des nœuds, il est entrelacé et il reprend très exactement, mes amis, très exactement. Regardez, le dessin du bas du monde, ici, c'est exactement le même. Quand je vous dis, pourtant là, Nostradamus, c'est lui qui a créé les cartes, hein, il a laissé un message clair. À nouveau, on voit que tous les symboles sont connus, bon, vous voyez, hein, ils sont connus, ils sont réutilisés à des fins propres de façon à ce que les gens ne puissent pas aller voir au-delà du symbole tellement qu'on en a la nausée tout ça. Alors qu'en définitive, ce tarot de Marseille, puisque c'est le tarot de Marseille, nous délivre des prophéties. Eh bien, moi, mes amis, j'ai vraiment l'impression... Que ces gens-là connaissent très bien, très bien également, disons, euh, euh, la signification, euh, l'envers, disons, de ces cartes. Que moi, dans le sens où, euh, euh, mais eux, ils les prennent, ils les trafiquent, ils les machinent, ils mettent un côté complètement, euh, ah, écœurant, devant, etc., et personne n'y va. Moi, je dis, non, on va regarder derrière, parce que là, ça, c'est du flanc, et on va pousser la porte, hein, Hein, on va enlever cette poussière-là, hein, on va regarder un petit peu ce qui se passe réellement, et on ne va plus cesser d'abuser si, par leur euh, machin et tout ce qui s'ensuit. Si. Non, il y a des choses qui sont à voir. Et là, maintenant, regardez, si, la couronne, cette couronne-là, mes amis, regardez, elle a été remplacée par celle-là par le pouvoir jupitérien, mais regardez, style, si, celle-là, elle sera indestructible parce que l'autre, celle-là, elle faisait partie, disons, de l'Ancien Régime. Donc, où ça a été, disons, la, la, la, la tour couronnée, style, on ne parle pas de nous. On parle du roi, on ne parle pas de nous et du marché européen, de l'Europe et tout. Mon flanc ça c'est du flanc ça c'est du flanc Vous voyez un petit peu comme c'est repris, comme c'est détourné et tout. C'est les mêmes qu'on dessiné, qui ont fait les trucs et qui ont euh, machiné tous leurs trucs. Bien alors maintenant, on va aller voir à Lyon. Ce colon, il est de retour à Lyon, à l'heure actuelle. Et voilà. Alors moi, je suis allée voir, disons, parce que Lyon, il euh, n'y a qu'une carte, disons, à part celle-ci, qui me renvoie, disons, à une carte où il y a le... Euh, comment on va dire... l'image du lion. L'image. Attention <rire> Attention, Ça, il faut savoir une chose, que ça représente la planète, le soleil et que c'est absolument pas du tout le signe du lion. Le signe du lion, le voici, il s'appelle l'ermite. Alors, qu'est-ce que représente donc cette carte La force, la force. Eh bien, l'équilibre budgétaire, social et tout, enfin l'équilibre. Bref, l'équilibre, l'équilibre disons du... Ben oui, parce qu'un budget, vous savez, un budget c'est un budget. Hein. Nous on le sait bien, il euh, y a ça pour le loyer, il y a ça pour ceci. Donc c'est la répartition et ouais, c'est l'équilibre juste. Hein. D'accord Il ne faut pas être en découvert, on sait parfaitement ce que c'est quand on est en découvert. C'est pas bon. Bien, le Lyon, <rire> ville de Lyon. Alors c'est drôle parce que Ville de Lyon, il faut savoir que quand même, euh, c'est la ville, la capitale de la gastronomie. Donc ça c'est quand même tout ce qu'on bouffe, hein, tout, euh, vraiment la, la, la, la nourriture, enfin tout ce qu'on on, on, on avale. Or là, regardez voir un petit peu, à nouveau ces deux cartes, il faut les regarder ensemble. On dirait que Nostradamus dit, il y a deux capitales, l'ancienne et la nouvelle, qu'il faut regarder ensemble, c'est-à-dire l'ancienne capitale qui est Lyon et la nouvelle qui est Paris. Paris, lui, il est toujours, disons, mis en lumière. Or, à Lyon, on va jamais voir ce qui se passe. Jamais, jamais. Hein? Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de dire qu'il y a un gouffre. Euh, parce que le Lyon, qu'est-ce que c'est C'est vraiment euh, ouvrir la gueule, là. Qu'est-ce que tu as mangé Où c'est parti où c'est parti, tous ces sous, vous voyez, j'ai l'impression que vraiment, il euh, y, y a quelque chose, disons, qui sera, disons, par la suite à découvrir par rapport à ça. Alors, là, ce que j'ai vais faire, je vais terminer maintenant, je vais regarder si j'ai de petits trucs, là, comme ça, hein, pour pas aller plus loin, parce qu'après, vous voyez un petit peu comme c'est foisonnant, foisonnant, foisonnement. Alors, maintenant, je vais vous parler euh, de... Alors, du Parlement Européen de Strasbourg. Alors, l'Europe, le, le Parlement Européen de Strasbourg, euh, il a été construit sur le modèle, il faut le savoir, de la tour de Babel, mes amis. On représente la tour de Babel. Tous les Strabourgeois le savent. L'architecte l'a pris modèle sur une photo, je pense, enfin pas une peinture, et il a monté donc la tour de Babel. Euh, façon parlement européen, disons, euh, à Strasbourg. C'est quand même un peu gros, ouais. hein euh, moi, je sais pas, mais c'est un petit peu de la provoque, là, hein, parce que euh, c'est à nouveau, disons, les nations, nous tous et tout, mais quelque part, c'est vraiment une effronterie inimaginable. Quelque part, on dit « Regarde, moi, tu m'as eu une fois, mais là, maintenant, je reviens et je reconstruis ma tour. » Hein, et c'est Babel, voilà. Euh, ça, ça va pas tenir, hein. c'est qui qui dit mais c'est obligé. Vous comprenez pourquoi? Là, on nous montre que ça se casse la figure, c'est pas possible. Alors, il y en a une autre belle aussi de construction. Alors là, celle-là, elle est vraiment spéciale. Ah, c'est le Conseil européen de Bruxelles. Conseil européen de Bruxelles. Vous avez vu ce bâti, ça qui est bizarre Cette espèce de boîte grillagée avec, qui, était, qui est prête à pondre un œuf. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est comme nid bestiole, ça, qui, est, qui fait ça, qui, qui, qui donne une telle architecture C'est quand même bizarre, hein Non, mais c'est quand même bizarre. Alors, entre l'histoire de la luxure, avec, euh, donc, euh, le, le fameux taureau, là, qui, qui s'arrache, qui, qui prend, disons, c'est de la bestialité, ça, hein, euh, qui, qui enlève une jeune fille, on est d'accord. Ensuite, il hein, y a la provocation de la tour de Babel, et là, maintenant, il y a une espèce, disons, de grossesse, parce que je vous dis que c'est le moment, disons, de venir, où, disons, il y a quelque chose, disons, de lumineux, disons, que ce soit une génération, il y a certainement, disons, de belles personnes qui vont vraiment, disons, euh, nous encadrer, nous donner, disons, de la force, nous guider et tout, parce qu'elles ah, seront, disons, capables, disons, dans leur truc et tout, et on pourra, disons, euh, euh, se reconstruire et puis, disons, retrouver une, euh, une fierté, hein, une fierté, tout simplement. Mais là, franchement, les gars, puis je m'adresse, disons, aux mecs qui ont fait, qui ont pris ces symboles, hein, mais ils sont où Mais vous êtes où Mais dans quel délire vous étiez un bâtiment qui accouche d'une espèce de bestiole, un enlèvement de jeunes filles, allez, euh, comme ça, la tour de Babel, et puis vous dites que ça représente les nations, ça Ben, je suis désolée, je crois pas. Là, je crois pas. Je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Mes amis, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est normaux. On est des gens simples. Ce qu'on veut, c'est. Comme, disons, euh, notre voisin, la, la plupart des gens qui sont simples. Hein. Élevez tranquillement nos enfants. Leur donner des bonnes choses à manger, une bonne éducation. Hein, voilà, des choses simples, des belles choses, des choses simples. Euh, pas des choses qui sont tordues comme ça, parce que ça, c'est scandaleux. Et s'il y a autant de révoltes, bien évidemment, c'est qu'il y a vraiment tout un peuple qui se soulève. Et qui que ce soit, vous avez vu, ils sont de toutes les couleurs, hein ethnie ou quoi que ce soit. Là, c'est une question d'unité. Et quand il y a une union, une union, mes amis, eh hein, hein, bien, euh, tout d'un coup, ça devient solidaire, ça devient solide. Et essayer de casser ça. Vous voyez, ça, c'est le secret. Et pourquoi, disons, le côté diabolique et noir a réussi jusqu'à présent parce que, je vous remets là, disons, l'image du diable, il y avait une solidarité, mais un peu pacte, pacte du diable, vous voyez ce que je veux dire Et Là, on le voit bien, c'est complètement enchaîné dans le sens où euh, je ne peux pas être délié de toi. Ça ne va pas tenir, ça ne va pas tenir, vous allez voir. Alors là, j'avais envie de vous laisser quand même un message hyper positif. Nous on est beau, on pense bien, hein? on veut mal à personne, c'est tout, on veut juste vivre correctement, et puis ma foi le mal, eh ben, il faut le chasser, il faut être très ferme, et puis en général mes amis, vous savez quoi faut pas parler avec le diable. <rire> Et vraiment, parce qu'il n'y a rien à en tirer, parce que lui, tout, tout, tout ce que vous pouvez lui dire, étant donné qu'ici c'est complètement froid, il n'arrivera qu'à choper les mots, à sentir comme les psychopathes, hein, de toute façon, moi pour pouvoir reprendre, disons, le, le, le discours à son avantage. Donc, il euh, n'y a pas intérêt, et ça en général, c'est absolument, disons, euh, ce que n'importe quel psychologue, disons, euh, conseille à une personne lambda, qui est, disons, euh, euh, embêtée par... Euh, par un époux, euh, admettons, ou épouse, ou ce que vous voulez, disons, qui est euh, manipulateur. Vous savez, manipulateur, narcissique. Qu'est-ce qu'ils disent Discute pas avec, casse-toi, coupe-les, autant de distance et du bien. Donc, voilà. Mais par contre, il faut être solidaire. Hein? Hein? Vous avez compris le message, donc, pour l'année 2019, mes amis. Allez, je vous souhaite de belles fêtes, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.